Je détecte, on a des ennemis sur les bras. Ne vous inquiétez pas, chef, je m'occupe d'eux. Les radars m'indiquent que nous sommes poursuivis par deux banshees et un fantôme. Des seraphs convergent sur notre position. Chef, on se tire dessus. je de leur niquer leur gueule. Allez, prends ça dans ta bouche, groupe les de chèvre de commandante T'en veux encore Moi, je fais ça toute la journée. La de blanc, commandant, on va pas s'en sortir. Ça, c'est une évidence. On n'oublie pas la mission. Aujourd'hui, il n'est pas, pas question que de nous, mais de toute l'humanité. Six, j'étais un mauvais commandant. On terminer cette mission pour moi. On la termine ensemble. Vous devez continuer seul. Je vais faire le maximum pour vous protéger. Pour vous couvrir. Emile, vous sautez avec lui. Oh putain, je suis au fil. Vous resterez un jamais dans mon cœur, chef. Je crois que. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout pour George. Six. Vous m'avez inspiré. L'honneur est pour moi. Alors, Six, je vous demande une seule chose. Survivez. Mais faites-vous plaisir à défoncer le maximum de Covenant, entendu On fait ça, commandant. Largage dans 3, 2, 1, go Allez 6, on traîne pas. Je crois qu'il y a quelque chose. Ah oui, en effet il y a quelque chose. C'est mon heure de gloire les entend Je ne pouvais rien faire, commandant. Pas contre scarab. Laissez-moi vous montrer le contraire. Tous les deux, accomplissez la mission. Écoutez-moi bien. La plateforme est à quelques mètres à l'est. Il y a beaucoup de bâtiments convenants. Utilisez le canon AM. Flinguez-moi ces chiens, à Nobel. Carter, terminé. On perd pas de temps. On y va. Je m'occupe du canon. Livrez le colis. Noble 6, je suis content de vous voir. Je vous apporte le colis. Où se trouve le reste de la Noble Ils sont tous morts, capitaine. Ne vous en voulez pas, Noble 6, c'était des merdes. Capitaine Capitaine, je vous en prie. Hé, hey, la grosse merde dans le canon M AM Y'a un croiseur qui arrive On va pas pouvoir décoller s'il s'approche trop Détruisez-le mm. C'est pas une grosse merde Il est mignon, il en a pas conscience Capitaine Un fantôme A tous Ici le capitaine Kids Formation de la tortue défensive Défendez votre capitaine au péril de votre vie Emile Attention Non eh ouais, t'y as cru mon gars, mais t'as un Spartan en face de toi, va falloir faire mieux que ça J'adore voir votre sang giclé, ça me fait penser à de la reproduction animale ah, là, tu... Oh non, Je suis pas une grosse merde Oh non, Emile Emile Ah bah ouais... Oh bah ouais, j'ai un trou dans mon ventre là... Ah bah voyez, je vous l'avais dit, c'est une grosse merde j'ai le flair pour ces trucs Ville Spartan Prenez ma main Faut ficher le gant d'ici Négatif. Je vais terminer le boulot d'Emile, et vous permettre de partir. Ne croyez pas que ça fait de vous quelqu'un de badass. Euh, qu'est-ce qu'on fait du coup On le laisse là et on se casse, c'est ça En plein dans le mille Capitaine, vous avez le champ libre. Et en plus, il est content. Un gamin de 10 ans peut y arriver. Le capitaine, c'est un jeu 16+. Plus. La gueule. D'accord, Capitaine. Table 6, merci pour votre aide. C'est avec une joie non dissimulée qu'on vous abandonne là. Avec un peu de chance, vous vous en sortirez vous, êtes un Spartan, après tout euh, euh, euh, D'accord, Capitaine. Bon voyage. C'est ça Merci, Spartan Ah, je pense qu'il avait pas vu ces 2000 Covenant sur ses radars en train de me foncer dessus. Bon, bah ben, on va se marave, hein. Ça fera un bon combat épique pour la fin de cette série Attends... Quoi Sans déconner Non parce que j'ai un combat épique où je donne ma vie et le monteur le fout même pas à l'image Mais attends, mais c'est qui le réel de cette vie Ah bah oui, tu bah oui, dû m'en douter... Ah, ouais. Bon bah vous savez quoi, je vais vous le raconter parce que je pense que ça serait bête de s'en priver. Je me bats avec Argne. Argne. je précise, c'est pas une personne, c'est un mot qui veut dire que je suis vénère et badass. Et en face ils sont super nombreux, peut-être des milliards, je sais pas, je j'ai pas compté, j'ai pas compté... Et moi je suis tout seul, et tout seul, et bien ça je peux vous le dire, c'est pas beaucoup. Même à un moment, j'ai mon casque qui se fissure et tout, je l'enlève parce que je vois rien à cause des fissures, je suis pas con non plus. Ils sont tellement nombreux et je me fais planter par, par un élite qui a une épée à plasma et... Et voilà, le coup fatal Il y a le coup fatal. Bon, vous pouvez remercier Kino dans les commentaires pour ne pas vous avoir montré cette, euh, cette cinématique. Et ouais, bah, mettez-lui un pouce rouge aussi tant qu'à faire, hein, et suppliez l'autre de pas faire de suite à cette série de merde qui pue. Ouais, bon, ben bah, voilà, c'était Noble euh, 6, je vous laisse parce que bah, je suis déjà mort en fait et... Terminé. Cortana, où est-ce qu'on est tombé Vous préférez ne pas le savoir. Est-ce qu'on a réussi à semer les Covenants Négatif. Nous serons à portée de leur dans 60 secondes. Cortana, un rapport détaillé du vaisseau. Réacteur de sous-espace en surchauffe. Propulseur conventionnel droit endommagé. Propulseur conventionnel gauche endommagé. Antenne de communication longue portée détruite. Je dirige le Pillar of Autumn vers une installation en forme d'anneau. Il y a une atmosphère dans sa partie intérieure. Ah, et il n'y a plus de goffre, au mess. Cortana Oui, Capitaine J'ai un mauvais pressentiment. Les probabilités de nos chances de survie sont négatives.